très content de vous avoir pour cette masterclass où on va vous montrer, je dis on parce qu'on a invité un invité spécial, comment avoir son premier client en freelance, comment décrocher sa première mission à 1000 euros. Euh, je vais me présenter brièvement, je suis l'auteur, bon c'est pas grave, vous connaissez, du guide du blogueur euh, publié chez Erol. Euh, je suis euh, business coach et formateur en ligne pour aider les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs à vivre une vie passionnante et à développer un business rentable j'ai un podcast une chaîne youtube euh, un blog bref euh, vous le comprendrez très rapidement si vous me suivez depuis un moment ma passion c'est vraiment d'aider les gens à être plus épanouis à travers leur business en ligne. J'ai 33 ans je vis en parisienne je vis en région parisienne et euh, je suis marié à Marina. Euh, et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter aussi, aussi Jonathan Pat qui va apparaître là. Jonathan, dans 3, 2, 1. Est hein. yes euh, Jonathan est-ce que tu veux bien te présenter donc alors juste je vais le présenter quand même hein. c'est quelqu'un avec qui je travaille euh, depuis euh, pas mal de temps maintenant euh, on fait un mastermind ensemble où tous les mois on se retrouve pour une heure où on échange sur notre business donc c'est quelqu'un qui est vraiment compétent qui est spécialisé dans le freelancing et je me suis dit tiens au lieu d'animer la masterclass tout seul aujourd'hui je vais inviter un autre master donc Jonathan si tu veux bien Continue à te présenter, plaît. Ok. Alors moi, je suis euh, coach business, mais vraiment spécialisé pour les indépendants. Euh, donc moi-même, je suis indépendant depuis 2010. Là, je vais bientôt fêter. Euh, je suis en train de fêter, je pense, ma... je rentre dans la dixième année. Euh, donc voilà. Donc du coup, euh, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Donc j'étais surtout dans tout ce qui était création de site internet. J'ai fait plein de choses. J'ai changé plusieurs fois de métier. Et euh, très, voilà, avec, avec, bon, au fur et à mesure, j'ai bon, beaucoup d'erreurs. Je les ai partagées au, au travers d'un blog. Et euh, voilà, ça m'a amené finalement à cheminer, à aujourd'hui proposer du coaching et des formations en ligne pour les indépendants. Euh, voilà, donc aujourd'hui, c'est ça mon activité principale et j'aime énormément faire ça et booster les indépendants, les aider à sortir de leur zone de confort, atteindre leurs objectifs et euh, voilà, vivre une vie qui, où ils sont euh, épanouis, sereins, etc. Voilà. Super, merci beaucoup Jo pour ta présence. Vous pouvez déjà le découvrir, je vous ai mis le site lafreelanceboost.fr, freelanceboost.fr. Donc, vous le comprenez, hein, c'est vraiment sa spécialité. Euh, le freelance euh, et puis bah, ce qu'on ce qu va faire c'est que Jonathan va commenter, va interagir, je vais lui poser des questions, vous pourrez lui poser des questions euh, pour tout ce qui est freelancing ok euh, merci d'être là Jo, juste avant de démarrer j'aimerais vous faire réfléchir sur trois points qui euh, bloquent beaucoup de gens et vous faire réfléchir un peu sur votre état d'esprit avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet tout d'abord, c'est le syndrome de l'imposteur. Ok, Ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens ont. Euh, ce que j'aimerais vous dire, c'est simplement la chose suivante. C'est que si vous avez déjà un travail, sachez que votre employeur vous paye déjà 2 000, 3 000, voire 4 000 euros par mois rien que pour vous payer. Parce que si vous avez un salaire de 1 500 euros par mois, L'employeur dépense 3000 euros environ, voire plus, ok, si on prend en compte euh, le local qu'il vous fournit, par exemple, et le temps de formation, le recrutement que ça a coûté. Et s'il vous paye 3000, 4000, 5000 euros par mois, c'est pas pour rien, c'est parce que vous lui rapportez 6000, 7000, 8000, 10 000 euros, 100 000 euros, ok mmh. Sinon, elle vous recruterait pas. Et même si vous travaillez, comme moi, j'ai travaillé quand j'étais étudiant au McDo, ben, bah, Sachez que vous avez une valeur marchande sur le marché. Vous avez une valeur. Donc quand on attaque l'entrepreneuriat, on a l'impression de tout perdre, de tout commencer à zéro. Non, vous restez la même personne qui a une valeur marchande. La, la particularité, c'est que vous allez vous attaquer à, un, à quelque chose de nouveau. Okay et ce quelque chose de nouveau, vous êtes peut-être un peu moins compétent et encore. Souvent, euh, je vois des gens qui se sous-estiment. Donc le syndrome de l'imposteur, il va falloir l'éliminer avec des choses objectifs des réflexions objectives comme ce que je viens de vous dire hein. ok vous avez vraiment une valeur marchande vous avez une valeur vous représentez des coûts de 2 3 4 5 mille euros et vous rapportez certainement 10 mille euros 15 mille euros 20 mille euros à votre euh, employeur si vous êtes employé et puis après il y a aussi des choses plus difficiles à cerner et puis ce sera pas le sujet d'aujourd'hui hein, mais c'est bah, peut-être vous manquez de confiance en vous dans votre vie personnelle et ça se euh, refait dans votre vie professionnelle comme, euh, je sais pas, vous êtes en surpoids ou vous êtes célibataire ou vous n'avez pas trop d'amis, vous sortez d'un burn-out. Toutes ces choses-là qui vous pèsent, bah, quand vous cherchez des missions, vous avez tendance à vous dévaloriser aussi parce que vous avez une perte de confiance en vous de manière générale. Okay Donc, gardez ça en tête parce que c'est ne euh, faut, faut pas que vous preniez des décisions et que vous valorisez en gardant ça en tête. Okay. Le syndrome de l'imposteur, il faut l'éliminer petit à petit. Deuxième point que euh, sur lequel j'aimerais vous faire réfléchir, c'est que souvent on se dit Ah, oh bah tiens, euh, les clients ne vont pas acheter ou euh, euh, mes concurrents sont bien meilleurs, nan, nan, nan, nan. J'entends souvent ça, mais il faut garder en tête que tous les clients potentiels que vous avez n'ont pas le même budget. C'est-à-dire que si vous êtes graphiste débutant et que vous avez l'impression qu'il y a des graphistes qui sont bien meilleurs que vous, bah, c'est peut-être vrai, c'est même très certainement vrai. Par contre, vous avez certainement des clients potentiels qui n'ont pas les moyens de payer ces graphistes qui coûtent 2000 euros pour un logo. Et vous, parce que vous êtes débutant, vous allez coûter moins cher et en fait, vous êtes un meilleur freelance pour ce client-là parce que l'autre graphiste, est peut-être très bon mais son logo il coûte 2000 euros donc pour votre client ce graphiste là est totalement inadéquat et euh, pas du tout pertinent mais vous parce que vous êtes débutant et que vous coûtez moins cher vous êtes peut-être le freelance parfait pour ce client le but c'est pas de rester toute sa vie à travailler pour du 100 euros la journée mais si vous êtes débutant gardez ça en tête que vous êtes le freelance parfait pour certains clients et ces clients-là, encore une fois, veulent travailler avec vous plutôt qu'avec des gens meilleurs parce qu'ils n'ont pas les points, moyens de payer ces gens qui sont meilleurs. Et puis, euh, une dernière chose avant qu'on rentre dans le vif du sujet, votre compétence c'est qu'une partie de votre prestation, votre compétence technique. Savoir faire un logo, savoir faire un site web, c'est qu'une partie. M moi, clairement, euh, par exemple, euh, créer un site web, je recommande certes, un prestataire hein, qui est michael Gou que tu connais Jonathan, que tu as formé. Euh, pas parce qu'il est meilleur que d'autres, même si je pense qu'il est très bon, mais parce que je sais que mes clients, quand ils vont travailler avec lui, il est suffisamment sérieux et qu'il va répondre à leurs attentes. Donc, je recommande moi pas que des pros techniques, mais des gens aussi qui sont sociables, qui sont pros, qui sont réactifs. Donc, si aujourd'hui vous dites Ah, oh, mais moi je viens de démarrer, je suis coach, je n'ai pas de certification, nanana, nanana, nan", ben, sachez que ce n'est pas ça la valeur, c'est pas ça l'essentiel. Du moins, pas au début, du moins pas au niveau que vous allez, au, auquel vous allez vendre au début. Okay Votre client qui a que 100 euros pour payer un logo, il n'attend pas de vous le meilleur logo au monde. Par contre, il attend de vous de le livrer à temps et d'être pro et d'être sympa. Et si vous avez tout ça, vous allez pouvoir décrocher des contrats bien plus rapidement. Donc, restez pas bloqué sur le manque de compétences, même si c'est quelque chose qu'on va voir par la suite. Pour les membres de la famille Solopreneur qui suivent euh, ce, ce, ce, ce, cette présentation, euh, n'hésitez pas à vous procurer euh, le document que vous avez reçu pour euh, accompagner cette présentation. Et euh, Jonathan, tu voulais dire quelque chose euh, Vas-y, je t'en prie. Non, je vais juste poser la question à, à tous ceux qui participent, euh, les 22 participants, euh, par rapport à ce que Lingen vient de dire. Vous, euh, vous êtes prêts à combien de pourcents à, à, à dire si demain, il y avait quelqu'un qui serait intéressé à travailler avec moi, euh, j'y vais. Entre, allez, entre 0 et 10, à quel point vous êtes prêt Vous pouvez juste me mettre dans le chat. Euh, mm -hmm. Voilà, si c'est évident. Ouais, 2000, super, c'est déjà le cas, ben, tant mieux. Si ce n'est pas encore le cas, est-ce que vous êtes plutôt à 3 sur 10, un peu hésitant ouais super 2014, cool, ça. donc voilà si, donc c'est ça hein, si je suis hyper euh, prêt euh, quoi je mets 10 et si je ne suis pas du tout prêt je mets 1 c'est ça alors Myriam 2000 ok Très bien. Euh, merci euh, Joe. Et euh, bon, on va attaquer le plan, c'est quelles prestations vendre, Comment s'améliorer en tant que freelance et comment trouver le client à 1 euros Donc, à partir de là, je vais un peu moins parler, laisser un peu plus de place à Jonathan. J'ai préparé beaucoup de choses, peut-être un peu trop parce que j'avais peur de, de zapper des trucs. Mais je pense que l'expérience de, de Jonathan va être beaucoup plus intéressante de toute façon quoi pour illustrer mes propos. Alors, 8, 5, 10, 6… Top, top. alors euh, les compétences voilà si vous débutez dites vous qu'est ce que je, je fais rapidement ok peut-être pour vous créer un site web ça, en une heure c'est fait peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez vendre ok par exemple pour vous envoyer un email c'est hyper rapide mais vous vous rendez peut-être pas compte que euh, euh, ça a beaucoup de valeur pour les gens là j'ai cru comprendre que la déclaration d'impôt allait se faire 100% informatisée à partir de l'année prochaine vous savez le potentiel qu'il y a à créer une entreprise qui forme les seniors ou pas à utiliser l'informatique. Pour vous, c'est évident d'envoyer des emails, d'utiliser les réseaux sociaux, mais peut-être que vous pouvez commencer à vendre des prestations à ce niveau-là. Euh, pour pour quelles raisons on vous demande souvent de l'aide D'accord Tiens, euh, moi souvent à une époque, c'est Lingen, quel portable je dois acheter nan, nan, nan, nan, Des trucs comme ça. Ben, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez monétiser. Et puis… Si vous voulez aller un peu plus loin, dites-vous comment pourrais-je automatiser et systématiser cela à l'avenir Ok, vos compétences, voilà. Est-ce que je peux recruter, etc. etc. Donc, euh, Jo, j'aimerais avoir ton avis. Je suis débutant, je veux me lancer dans le freelance, je ne sais pas forcément quoi vendre. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne euh... Ah, je pense que tu as bien exprimé la, la problématique. Euh, je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses. Il y a ouais, ce que tu as dit, ouais, ce que, dans ce qu'on aime faire, euh, qu en quoi on pourrait aider quelqu'un. Euh, voilà. Voilà. C'est Franchement, je pense que tu as, as bien exprimé la problématique. Alors juste, pardon, toi au début, tu faisais, tu, tu faisais du développement web. Comment tu en es arrivé à, à faire ça euh, au début bah, pour moi, c'était assez évident pour tous les profils un peu, on va dire, techniques, c'est-à-dire que j'étais dans la création de site Internet, design, programmation. Donc, comme je me suis lancé, c'était juste la continuité. Je faisais la même, je fais la même chose, mais à ce moment-là, ce n'est plus mon patron, mais c'est les clients. Euh, donc, la transition n'était pas hyper compliquée pour moi. Euh, ça peut l'être pour deux personnes qui, effectivement, ont des métiers où on va plus difficilement de se projeter. Voilà, je ne sais pas, parce que quelqu'un est dans tout ce qui est, je ne sais pas, elle travaille à la mairie, elle accueille des personnes, les immigrants. Après, de dire maintenant, qu'est-ce que je suis en freelance, Moins, le passage est peut-être moins euh, clair mais euh, ça n'empêche pas qu'on peut trouver on peut trouver, euh, trouver, de, trouver... c'est pas assez compliqué de trouver effectivement okay. euh, ouais, tu voulais donc, dire autre chose ouais donc bah, moi, moi ce que j'aimerais faire bah, c'est peut-être déjà poser la question euh, donc euh, vous là qui, qui, qui êtes là avec nous euh, quelle, quelle est la, la plus petite prestation donc si on prend une heure, qu'est-ce que vous mmh. pouvez dans une heure si peut pouvez déjà le mettre peut-être dans le dans le chat, euh, ouais, si cool. vous ne savez pas, euh, dire peut-être que, quelles sont les pistes. quoi. Ouais. Euh, et comme, euh, ça, comme ça, c'est concret. N'hésitez pas à utiliser le chat comme un brainstorming. C'est-à-dire, ne commencez pas à vous dire tout de suite qu'est-ce que je peux… Non, balancez vos idées. ok. Au moins, ce sera là. Ça ne vous engage à rien. Mais voilà, euh, faites ce que, que Jonathan précise. Peut-être même que vous allez trouver des clients parmi nous. Okay. Donc, euh, dites euh, qu'est-ce que vous pourrez vendre et sur quoi vous êtes compétent je réagis rapidement, Cédric disait une heure pour créer un site. Moi, tout à l'heure, j'ai créé un site WordPress, littéralement, j'ai mis 10 minutes. Alors évidemment, c'est ce que tu dis, après, il faut installer, configurer et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si moi, je mets une heure ou deux ou dix heures, un débutant, il va mettre 50 heures, 100 heures, 1000 heures. Donc, j'ai une énorme valeur parce que je vais faire 10 fois, 100 fois plus rapidement ce que quelqu'un d'autre va faire et donc, ça a de la valeur. Kyong euh, euh, demande, bah tiens je te laisse répondre à celle-là Joe. j'ai aussi une question faut-il travailler gratuit ou faire un 9-14 jours gratuit pour commencer ou proposer une prestation payante dès le début ok c'est un truc que tu voulais aborder dans la présentation plus tard ou non mais là je prends les questions comme il y a la question okay. là euh, voilà est-ce qu'il faut Bien. faire gratuit, gratuit 14 jours ou on fait payer dès le début bah, en fait ça dépend euh, des, des cas de figure il on... n'y a pas vraiment de règles mm -hmm. absolues euh... Par exemple, si quelqu'un vient vers vous et qui a déjà une relation de confiance et qu'elle veut travailler avec vous, même si vous débutez, vous pouvez faire facturer. Si euh, il y a une opportunité où vous allez pas, surtout avec une personne que vous ne connaissez pas trop et qui, qui du coup ne connaît pas trop et euh, qui ne sait pas trop, euh, voilà, si, la confiance est peut-être plus basse, c'est vraiment très lié à la confiance, peut-être que le gratuit pour tester votre prestation va rassurer la personne. Ce qui est important avec le gratuit, euh, c'est de, de ton expérience Lingen, euh, ce que tu m'as raconté tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est de cadrer à fond, de limiter. C'est pas genre je travaille euh, six mois pour vous gratuitement. Genre extrême. Ex, ex mm. Là tu parles donc euh, là l'exemple de la question c'est euh, 14 jours gratuits. Ok. Par rapport à ta prestation, c'est quoi l'échantillon minimal, le petit échantillon qui donnera de la valeur, qui donnera assez d'éléments pour le client pour réaliser que tu que ça vaut la peine de continuer en payant. Donc, il voilà, faut, faut trouver, je pense pour chaque prestation, c'est différent, mais il faut vraiment cadrer parce que ça peut très vite euh, déborder et le client peut vite s'habituer à ce que c'est gratuit. Et du coup, il n'y a pas une éducation de dire qu'en fait, mon temps, ça a de la valeur, ma prestation a de la valeur. Euh, donc, voilà. Mais voilà, souvent, au, démarrer par une prestation gratuite, quand il n'y a pas encore cette relation de confiance avec un prospect, c'est un bon moyen de démarrer très vite. Et euh, clairement, moi, c'est mon conseil, c'est de très vite trouver un premier client, même si ça commence par une petite mission gratuite. Parce qu'on rentre tout de suite dans le cœur de l'action, c'est là qu'on comprend les mécanismes, c'est là qu'on est confronté. En fait, on passe tout de suite de la théorie au terrain quand on le fait. Tant qu'on n'a pas fait ce passage de j'ai une idée à j'ai un premier client, ça reste de la théorie. Mm. Euh, donc, ouais, c'est pour ça que le gratuit, c'est une très bonne, euh, un très bon outil qu'il faut, encore une fois, il faut bien cadrer. Euh, Super. Bah, je vais te laisser répondre à la question de Corise aussi. J'ai une sorte de syndrome de l'imposteur pour un prospect qui lance son agence immobilière et qui n'a donc aucun CA. Il me demande un devis pour du community management, mais ça me stresse de lui demander de l'argent alors qu'il n'en gagne pas, surtout que les retombées de mes actions ne sont pas immédiates. Bah en fait, euh, ok, il ne gagne pas d'argent. Okay. Donc, s'il veut investir dans, un community, dans du community management, c'est qu'il considère que la prestation que tu vas lui faire elle va lui faire gagner de l'argent. Ou ça fera partie de tout ce qu'il aura mis en place pour faire gagner de l'argent. d'accord Donc, on ne peut pas juste dire euh, je peux facturer qu'à partir du moment où on gagne de l'argent. Si on disait ça, il y aurait plein de projets. plein mm -hmm. Les gens ne factureraient rien du tout. Euh, parce qu'il y a plein, de mais des projets de très grande ouverture où il y a un travail en amont qui peut durer pendant des années. Euh, et pourtant, tu ne gagnes rien. Je sais pas, je prends par exemple Elon Musk qui construit sa fusée pour aller sur Mars. Euh, il ne gagne pas encore d'argent. Mais pourtant, les gens sont payés. Je pense qu'ils sont très bien payés. Bon, je donnais un exemple extrême, c'est juste pour montrer un peu l'idée. Donc, il ne faut pas juste dire que mon travail instantanément fait gagner de l'argent, mais c'est partie de, de cet écosystème et que dans sa tête, il y a une notion de retour sur investissement. Donc, je pense qu'il faut que tu te déculpabilises euh, et qu'il faut oser mettre un prix. Euh, et il n'y a pas, dans, dans beaucoup de métiers, y a, tu ne peux pas garantir de résultats. Ce n'est pas parce que tu fais du community management pour lui que c'est grâce à toi ou à cause de toi que ça marche ou que ça ne marche pas. Tu ne peux pas te mettre cette pression-là. Tu fais ton maximum. Pour que ton travail contribue à la réussite, il y aura plein d'autres paramètres pour lesquels ça ne marche ou ça ne marche pas. D'accord donc, donc tu ne peux pas te mettre cette pression-là. Toi, as ton rôle, c'est bah, tout travail mérite salaire. Si as la, dans la relation dans laquelle tu es, tu peux te permettre de mettre un tarif, vas-y, mets un tarif. Euh, et euh, et c'est lui. En fait, si c'est lui qui monte l'entreprise, c'est lui qui prend les risques. Et si on est sa carton, il se fait des millions avec. Euh, tu n'auras pas un million pour toi parce qu'il a fait des millions. D'accord mmh. S'il si a besoin de toi, ton travail, ça mérite, mérite salaire. Voilà, ouais, parce que c'est un entrepreneur, le gars, il prend un risque. Donc euh, voilà. Parce que s'il ne prend pas de risque, moi aussi, je vais monter des agences immobilières et je vais te prendre en CM si je suis sûr que pour ça, chaque 500 euros que je dépense, je suis sûr de gagner 1000 euros. Donc ouais, merci pour ta réponse, Joe. Je réponds pas à tout le monde, mais je lis tous les commentaires. C'est cool que tu sois là, Joe. Ça me laisse plus de temps pour lire aussi. Coucou à Philippe qui nous rejoint dans le train. Il y a Cédric. Cédric, je réponds à ta question après. Ok, top, top, top. La levée de fonds aide à payer les charges d'entreprise. Ok, ok. Alors Cédric dit, avant, je synthétise ma question avant de pouvoir vivre de mes passions. Aurais-je intérêt de trouver un domaine en freelance, en freelancing pour la sécurité et petit à petit développer mon activité de coaching thérapie Ok, euh, je, je vais te répondre un peu à cette question Cédric. Il y a, des, il y a une réalité, c'est que tu as besoin de payer des factures. Donc euh, plus l'urgence est forte, bah, moi, moi je dirais même euh, si vraiment vous êtes en galère et qu'il faut absolument payer des factures, bah, travailler au McDo 20 heures par semaine et à côté vous faites autre chose. Moi, je, je suis cash, parce que sans argent, c'est euh, bah, pas à manger, pas de loyer, euh, une femme ou un mari euh, mécontent et elle aura raison. Donc, non, c'est top. Maintenant, si tu peux trouver un truc que tu aimes moyennement et qui te permet quand même de gagner ta vie, c'est mieux. Par contre, c'est sûr que sur le long terme, si tu veux bien gagner ta vie, Souvent, ça colle avec bah, des choses que toi tu aimes vraiment. Donc, tu ne seras jamais millionnaire en travaillant en, ma... en tant que serveur dans un resto si tu n'aimes pas ça. Euh, Myriam dit utiliser certains réseaux sociaux. D'ailleurs, je me forme sur Insta. Hein. Ok, top. Super, Myram. Euh, donc, je vais continuer ma présentation et vous parler de benchmarking très rapidement. Hein. Euh, Posez-vous les questions que font les autres D'accord J'ai envie de faire du voix off euh, comme Lionel bah, combien les autres factures euh, C'est le prix du marché un peu que font les autres par exemple vous êtes coach et vous voulez aider les gens à être plus heureux bah vous savez pas comment faire ça veut dire quoi c'est quoi comme métier bah vous allez vous allez sur google google vous tapez coach en développement personnel et vous allez voir qu'il y en a ils sont spécialisés dans le stress dans le couple dans le travail etc vous regardez ce que font les autres le prix du marché et puis réfléchissez aussi à comment ils se vendent et ça c'est très important hein, vous l'aurez compris vous pouvez être bon, mais si vous n'arrivez pas à vous vendre, vous n'aurez pas de clients. Donc pour ça, il faut aussi observer leur technique marketing. Donc ça, c'est du benchmarking. C'est tout à fait légal, c'est tout à fait normal. Donc surtout, vous ne vous sentez pas mal à l'aise de faire ça et c'est peut-être l'un des meilleurs moyens d'apprendre, de voir ce que d'autres font. Euh, je voulais vous parler bah, d'être en phase avec vous-même. Donc dans la mesure du possible, votre mission de freelance… Euh, quoi, la prestation que vous allez vendre doit être en alignement avec votre mission de vie. Si vous, plus tard, vous voulez aider euh, les mères célibataires à élever leurs enfants et que vous vendez euh, des créations des prestations de création de sites ce n'est pas aligné. Maintenant, c'est peut-être une première marche et peut-être faut payer ses factures. Mais idéalement, bah, dites-vous, ok, bah, peut-être je vais créer des sites pour les femmes entrepreneurs. Et peut-être parmi ces femmes entrepreneurs, il y aura des femmes célibataires. Voilà, vous voyez, vous rapprochez un petit peu. Donc, pensez votre mission de vie. Pensez vos projets à long terme. Si euh, moi, à un moment donné, je voulais faire du freelance pour des maisons d'édition et être community manager par exemple pour Erol. Euh, Pourquoi Parce que j'aime tellement écrire des livres et je me vois tellement écrire plein de livres plus tard que plus je peux travailler avec des maisons d'édition sur des compétences que j'ai déjà, plus ça me rapproche aussi de projets à long terme. Et puis, des choses en phase avec votre éthique. Moi, par exemple, je refuse les clients… En coaching euh, si c'est euh, des projets euh, voilà si c'est des trucs un peu ésotériques parce que ça non seulement vous n'allez pas rendre service à votre client parce que vous n'allez pas donner le meilleur de vous même mais vous allez mal dormir et puis euh, voilà personne n'y gagnera et ça va vous prendre du temps sur les clients qui veulent vraiment travailler avec vous euh, et puis ça je vais pas forcément en parler parce que ça fait beaucoup est-ce que sur la, la partie quelle prestations vendre, est-ce que, Joe, tu aurais quelque chose à ajouter bon, Vraiment, si tu peux penser aux gens qui sont débutants, qui ont une idée très fou de quoi vendre, est-ce que tu aurais autre chose à ajouter que ce que je viens de présenter ici Non, je pense que c'est assez, euh, assez complet. Et je crois qu'il y a une question de Cédric qui est très liée à ce que tu viens de dire, euh, qui dit, euh, vous, recommandez de, vous recommandez de vous lancer dans le freelancing dans le domaine qui se rapporte le plus de notre vision à long terme. Donc, oui, effectivement, c'est ça. Dans l'idéal, après, il faut voilà. Il y a, je pense, il y a. Un... C'est, moi ouais, bon, en fait, l'image que je donne, c'est l'entonnoir, en fait. Voilà. C'est qu'au début, en fait, on peut, on, on, notre... on est prêt à accepter plus large. L'exemple de, de LinkedIn Lingden, McDo, c'est très extrême, c'est vraiment tout en haut. Après, en fait, on a affine. C'est-à-dire, plus on, a, on descend, plus on, on, on resserre les taux, plus on est euh, sélectif. Et ça, c'est en fonction de, de la réalité financière. Quand on est vraiment galère financière, qu'on doit, on prend tout. Quand on resserre les taux. On est de plus en plus sélectif, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de sécurité financière, donc on peut se permettre d'être très sélectif. Et plus on arrive là, dans une position idéale, c'est qu'on arrive vraiment tout en bas, c'est qu'on est très sélectif, on a vraiment, c'est ça que je veux, c'est ça qui, qui me correspond vraiment. Donc Cédric, tu disais, moi je veux faire des ateliers coaching, accompagnement en hypersensible. Si tu es en mesure de le faire dès aujourd'hui, tu as les finances nécessaires pour pouvoir te lancer directement là-dedans, c'est l'idéal. Euh, Vas-y, c'est clair pour toi. Euh, au passage, je crois qu'on qu échange, parce que moi j'ai une personne que je coach actuellement qui est coach pour surdouer et aussi hypersensible, je crois. Et pour qui ça déjà assez bien, il euh, faudrait que je te mette le lien dans le chat et il faudrait que tu échanges avec elle, je pense que ce serait super intéressant. Mais ouais, effectivement, je, pour répondre à ta question, oui, je pense que dans l'idéal, c'est faire quelque chose qui est le plus aligné et le plus aligné avec ta vision euh, long terme. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, ouais. Sinon, moi je, moi, je trouve que tu as fait le tour, donc je ne vois pas trop. Pour je... moi, c'est complet, hein, c'est clair ouais super alors s'il y a encore quelques personnes qui doutent si vous voulez moi mon plan d'action il est très simple vous prenez une feuille vous notez vous faites un brainstorming tout ce que vous pouvez vendre vous notez vraiment vous forcez et surtout vous ne dites pas non ce n'est pas possible non c'est pas possible vous savez cette voix qui vous censure non il y a d'autres gens non je ne suis pas non vous notez vraiment 5, 10, 15, 20 idées de choses que vous pouvez vendre vous allez faire du benchmarking regardez ce que les autres font et puis, ça se peut, vous dites, « Ok, tiens, bah, y a, en fait, il n'y a pas trop de gens qui vendent ça. Ah tiens, ça, ça se vend cher. Moi, si je vends un peu moins cher, ça marche. » Puis, troisième étape, il n'y a pas de secret. Il bah, faut passer à l'action. À un moment donné, il faut créer son profil. On en parlera un peu plus dans la partie 3. Il faut peut-être créer des profils sur certaines plateformes. Il euh, faut contacter dans notre carnet d'adresse des gens. À un moment donné, il faut y aller. Et puis, au début, quand vous ne savez pas encore, pour moi, la meilleure solution, ce n'est pas de passer trois ans à faire une étude de marché et à se dire ok c'est bon j'ai trouvé mon idée c'est bah, s'il vous reste trois quatre idées que vous voulez explorer bah, explorez les et puis en allant chercher des clients vous allez vous dire tiens ça c'est pas bon j'aime pas ça finalement tiens ça j'aime bien finalement tiens ça je peux facturer plus cher mais au bout d'un moment vous êtes obligé de passer à l'action le deuxième point que j'aimerais traiter avec vous c'est comment vous améliorer ok vous avez votre idée maintenant vous voulez peut-être vous améliorer euh, niveau compétences, comment faire Donc compétences, il y a deux types de compétences. Hein. Il y a la compétence technique, je veux être graphiste, comment je vais Je peux améliorer mes compétences de graphiste et comment je peux améliorer mes compétences de commercial pour vendre ma prestation de graphiste. Ok. Si, si vous avez ça en tête, c'est top. Alors contenu en ligne, bah, il y a des formations en ligne qui peuvent vous y aider. Il y a Là, des vidéo. vidéos. Et... Ouais vas-y, je t'en prie. Bah, de toute façon, j'allais te donner la parole. Il y a des vidéos et ouais. des articles. Je vous présente par exemple le site de, de Jonathan, Freelanceboost.fr. Donc, Joe, si tu peux nous dire un peu ce qu'il y a sur ton site et puis enchaîner sur ce que tu voulais partager. Ouais euh, Sur mon site, euh, ben, en gros, euh, il y a des articles, euh, il y a des guides téléchargeables, c'est des guides en ligne, euh, comme il y a un guide qui s'appelle euh, « bah, Comment se lancer en freelance euh, ?» 10 chapitres co-écrits avec euh, pas mal d'experts de, par rapport à chaque thématique. Donc ça, forcément, je le recommande euh, si vous voulez vous le lancer euh, voilà, et sécuriser votre activité. voilà. Après, voilà, donc des articles et après, il y a accès à des formations en ligne gratuites euh, si vous inscrivez euh, à nos états, etc. Et après, vous savez plus loin, il y a des formations beaucoup plus avancées et bien sûr payantes et du coaching, etc. Euh, donc voilà ce que vous pouvez trouver sur euh, Freelance Boost. Euh, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, Lingen, c'est que euh, je suis aussi 100% pour tester les idées. Et là, le, le petit conseil, vraiment, retour d'expérience, c'est quand vous testez une idée, que vous en avez plein et que vous n'êtes pas sûr, faites des tout petites prestations. Euh, parce que ça peut arriver, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chances que ça commence par des petites prestations, donc euh, tant mieux. Mais si un truc où il y a une opportunité, c'est une grosse prestation, une grosse somme d'argent, etc., il y a un enjeu et un risque beaucoup plus grand. Ça peut être une super aubaine, et il faut tout de suite cadrer. Moi, j'ai commencé avec un très bon contrat ma première année. Un gros contrat, ce n'était pas un très gros contrat, c'était en termes de durée, mais en termes de prix, je l'ai sous-estimé à fond et j'étais enchaîné par ce contrat pendant des mois et ça m'a mis en galère financière pendant plusieurs mois parce que c'était un truc gros, je n'ai pas su l'estimer. J'ai estimé euh, un cinquième de ce que ça valait, donc euh, j'ai gagné euh, voilà, un cinquième de la valeur de mon travail et du coup, j'étais en... presque un burn out à cause de ça tellement je travaillais. Euh, voilà, c'est vraiment le conseil, vraiment, test sur des petites choses. Et après, ça marche bien, on bah, en fait de plus en plus gros, etc. Ça permet de sécuriser... Le progressivement la progression. Euh, ouais. Donc voilà, c'était ça le... le... Super merci Jo je pense que c'est très pratico pratique et puis aussi euh, ça peut être aussi ce qu'on appelle un produit d'appel par exemple lionel qui vend des, des voix off à 5 euros bah c'est pour tester tu vois c'est pas avec 5 euros qu'il va gagner mais par exemple il suffit qu'un des clients il lui dit écoute est ce que tu veux pas lire tout mon livre audio alors lionel m'a accompagné pour mon livre audio hein. euh, est ce que tu veux pas produire mon livre audio Bah bim tout de suite ça peut être aussi une prestation à, à 1000 euros voire plus quoi okay. Ah, il faut voir ça comme un appart en fait. Euh, ouais. ouais. Voilà. Ça marche. Euh, donc, comment vous pouvez vous améliorer Pour moi, les livres, c'est absolument nécessaire. Je vous propose trois, euh, quatre livres. Euh, je suis très content que le premier existe en français. Je même pas au courant. Profession Coach, euh, Prosperous Coach, euh, Coaching, je crois, en anglais. Tu vas émettre Freelance de Joan Johan euh, Wacky. Trouver des missions de Daniel Pardo et de Pumpkin, Pumpkin Plan. En anglais de mike michalowicz donc vous pouvez euh, noter euh, ça euh, et puis apprendre auprès d'autres Trilance. pour moi ça c'est là c'est extrêmement puissant pourquoi moi je fais des mastermind avec jonathan pourquoi on se retrouve une fois par mois virtuellement hein, pour discuter parce qu'en fait jonathan il passe des dizaines et des dizaines d'heures dans son business et moi aussi quoi par mois on va dire des centaines du coup euh, et moi, en une heure, en 30 minutes, je peux aspirer un max de euh, pépites de la part de Jonathan et lui aussi. Et donc, si vous êtes seul dans votre coin, vous êtes obligé d'apprendre tout seul. Okay C'est comme, je ne sais pas, imaginer d'apprendre à faire du vélo tout seul. Donc voilà, vous n'avez pas, pas forcément un prof qui va vous enseigner à faire du vélo. Par contre, quelqu'un qui sait déjà faire du vélo, un camarade, un collègue peut vous donner des pistes et vous aider et vous pousser. Donc pour ça, il faut aller à des euh, événements, il faut euh, voilà, aller à des webinaires, discuter, garder contact. N'hésitez hein. pas à mettre votre email si vous voulez euh, échanger avec, avec les autres. Euh, voilà, pour moi, très important, des événements après des... Euh, des lieux de rencontre en ligne, ok Moi, je propose de la famille sur le preneur et je vous en parlerai ap après si ça vous intéresse. Donc ça, c'est vraiment important de vous nourrir de l'expérience des autres parce que quelquefois, ça suffit pas de se nourrir juste de, de l'avis d'un expert parce que l'expert déjà, il vous connaît pas personnellement quand vous lisez un livre, hein, d'accord Il vous connaît pas personnellement, sauf pour Christian qui offre du bonus. Tiens, ça c'est placé, un bonus. Euh, mais il vous connaît pas personnellement. Et puis aussi. C'est un certain niveau qui peut-être est trop élevé pour vous. Alors que si vous discutez avec d'autres freelances, d'une, il peut y avoir une interaction, Ça peut c'est gratuit et puis il peut vous donner des petites astuces à votre niveau. Évidemment, si vous voulez aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, bah, quand même, voilà, Jonathan et moi, on est coach. Et si vous voulez vous faire coacher sur l'aspect freelancing et que vous cherchez quelqu'un, encore une fois, je vous recommande Jonathan. Euh, toi, Joe, comment tu te formes ou comment tu t'es formé pour être un meilleur freelance Qu'est-ce que je pourrais ajouter à cette liste Et euh, qu'est-ce que tu conseilles aussi à tes clients pour se former, pour être un meilleur freelance euh, Ouais, je pense que tu as à peu près tout dit. Après, effectivement, aussi, ben, si on peut aller à des événements. Euh... Ben, en, fait, vrai, en fait, il y a deux axes. Il y en a même plusieurs, mais effectivement, il y a constamment se former au niveau de son métier, genre ce qu'on veut faire, je veux dire, ce qu'on va apporter, voix off, ou, ou euh, consultant marketing, euh, etc., euh, coach, ben, sur notre expertise, monter en compétence régulièrement, donc se former constamment, et l'autre parallèle, c'est monter en compétence en vente marketing, ce qui est sous entrepreneuriat, qui est souvent le gros point faible euh, des indépendants quand ils démarrent, mais même certains, après 10 ans, j'ai rencontré des gens après 20 ans d'expérience, ils étaient toujours à un stade où ils n'avaient pas compris des principes. En fait, en gros, le, la clé, et ça, c'est un truc dont je parle dans, dans, dans les formations, c'est, en fait, quand on est salarié, quand on devient entrepreneur indépendant, il y a un gros changement de mentalité. Et parfois, on reste dans une mentalité de salarié et quand, tant qu'il n'y a pas ces gros switch, eh bien, on va rester bloqué à plein de niveaux par rapport au rapport à l'argent, de son temps, etc., la productivité. Donc, c'est important vraiment de, de constamment donc, travailler sur, sur ça. Donc, bon, je tiens, comme vous de, euh, l'avez toutes les ressources qui vont nous permettre de devenir de bon on vente. Le marketing, et moi, je dis d'abord en vente avant le marketing. La vente, c'est vraiment, je suis face à une personne, comment est-ce que je suis capable de le convaincre de travailler avec moi Et ça, c'est le truc souvent le plus difficile pour euh, quelqu'un qui se lance en indépendant, en freelance. Et, euh, et ça, il faut, ça, il faut le travailler, il faut se former. Et la meilleure chose à ce niveau-là, c'est clairement euh, le coaching, la, la formation, euh, mais vraiment pratique. C'est vraiment du cas par cas. Moi, donc, quand je fais du coaching, c'est individuel ou en groupe. On, on, on voit une problématique, quelqu'un a un blocage, J'ose pas parler aux gens, etc. Mais on va travailler dessus. Challenge, défi. Et ça, c'est la, la, la meilleure manière de clairement progresser par rapport à la vente qui est, qui est centrale. Si on n'arrive pas à vendre, ben, on ne voit rien. Il ben, n'y a, a pas de vente. <rire> ouais. euh, donc voilà, ça, c'est pour moi le, le, vraiment, je trouve le, le, le, le, presque le plus important dans beaucoup de cas. Ouais. Très bien. Bah, écoute, c'est une parfaite transition sur comment trouver le client à 1000 euros. Ok. Donc maintenant… Bah, voilà, on a vu, il faut tester et tout. Maintenant, si on veut vraiment passer aux choses sérieuses et encore hein, 1000 euros, au cas où vous n'êtes pas au courant, quand vous avez payé les charges, les impôts, il ne vous reste plus beaucoup. Et pour peu que vous avez des coûts en plus, il ne vous reste plus beaucoup. Mais quand même, c'est pas mal parce que si vous arrivez à, à décrocher des contrats à 1000 euros, c'est que vous pouvez le multiplier. Et si vous avez 3, 4, 5 contrats à 1000 euros, là, vous commencez à vivre de votre activité. D'accord Donc, c'est sur cette perspective on va euh, partir donc comment faire sur les médias sociaux moi aujourd'hui j'ai envie de vous recommander deux euh, deux plateformes linkedin absolument vous créez votre euh, profil là bas une photo à minimum pro en résumé vous mettez un peu ce que vous faites et le bénéfice que vous apportez à vos clients vous mettez un peu votre portfolio euh, si vraiment vous êtes motivé, vous pouvez demander l'avis à des anciens clients, collaborateurs, collègues, prestataires, que, voilà, qui vous voulez, avec qui vous avez déjà travaillé, de vous faire des témoignages clients. Ça, c'est quoi Des témoignages, des recommandations, ça s'appelle. C'est hyper précieux. Moi, je fais même des copier-coller de ces recommandations que je réutilise ailleurs. Et puis, Instagram, bah, ça va dépendre de votre business. Mais en tout cas, euh, gardez en tête que les clients que vous visez, c'est des êtres humains. Et ces êtres humains pour beaucoup sont sur, bah, je ne vous ai pas mis Facebook parce que c'est évident, mais sont sur Facebook, Instagram, YouTube. Donc, soyez présents sur ces euh, réseaux. D'une, parce que les gens peuvent vous trouver euh, naturellement. Donc, quand on vous tape, quand on tape euh, nom, prénom, on peut tomber sur votre page LinkedIn sur Google. Euh, mais euh, sur Instagram, si vous utilisez des bons hashtags par accident, vous pouvez tomber sur des clients. Et aussi, comme c'est des plateformes de médias sociaux, vous pouvez discuter avec des prospects. Et ce n'est pas la même approche parce que c'est… Euh, par exemple, euh, euh, je prenais l'exemple euh, de… quoi. Certains prospects, je les ai… Euh, certains clients, je les ai eus en leur proposant d'abord une interview. Est-ce que je peux faire une interview de toi Et C'est comme ça que c'est devenu euh, un client. Okay. Euh, donc ça c'est les médias sociaux après il y a des plateformes donc voilà je vous ai mis une liste ça vaut ce que ça vaut moi je vous avoue que je ne suis pas super au taquet en ce moment parce que euh, je ne cherche pas beaucoup plus de missions de freelance je vais chercher plus des missions ouais, de, de freelance mais ça va être des trucs à 4 chiffres voire, voilà 4 chiffres euh, donc moi je vais les chercher plutôt à, à travers des recommandations ok on va en parler un petit peu après mais si vous débutez voilà je vous ai mis une liste de plateformes est-ce que Joe tu as une liste sur ton site d'autres plateformes possibles est-ce que tu en recommandes d'autres donc maltfreelance.com j'ai découvert ça ça a l'air pas mal et au début faites pas de chichi hein, si vous êtes vraiment débutant bah, créer un compte partout, moi je dirais. Ça, c'est ma technique. Je sais que Jonathan, tu pas forcément euh, d'accord avec ça. Bah, voilà, euh, ton avis est totalement euh, euh, accueilli avec, euh, avec euh, ouverture d'esprit. Dis-nous ce que tu en penses. Bon, c'est vrai que, mais en général, pas, je ne recommande pas trop euh, les plateformes. Après, ça dépend. il y a différents types de plateformes. Après, c'est un bon moyen de tester encore son idée euh, rapidement. Et ça, ça reste toujours bien de tester une idée Comme je disais, d'avoir plus rapidement ce premier client. Euh, mais je donne une, un exemple de, de plateforme où là je ne recommande pas trop c'est par exemple sur coder.com j'ai déjà eu l'expérience, moi, à essayer de chercher un traducteur euh, en fait en gros je poste mon offre et qu'est-ce qui se passe après c'est que euh, en public, genre sur l'offre les gens ils mettent des commentaires en disant voilà moi, moi, moi, moi, moi je veux, je veux donc en, en, je pars, en, en 10 minutes j'ai 20, 20 réponses donc c'est une expérience qui est vraiment je trouve pas bonne parce que ça, moi l'image que j'ai eue c'est il euh, y a des poules qui sont là là. Alors, même <rire> On va donné l'image, une autre image euh, plus forte que j'ai vécu récemment, c'est les, euh, les poissons-chats, les gros poissons-moches. Et, et J'étais avec ah. ma fille, euh, mes enfants et ma famille dans un parc et il y a des enfants qui jetaient des petits trucs de nourriture. Il y avait, je ne sais pas, une centaine de poissons-chats qui étaient tous là à, à se battre pour attraper chaque petit truc. Et franchement, la scène était horrible, pas horrible, mais ça, faisait, ça me faisait, ça faisait de la peine. Et c'est vraiment l'impression de ce que j'ai vécu quand j'ai construit l'offre sur codeur. J'ai une petite miette et là, tout le monde saute dessus et genre moi je veux, moi je veux et c'est la course au moins cher Donc ça, je ne vous conseille pas trop. Donc il y a des plateformes, je dis codeurs qui sont plus dans cette logique-là. Donc c'est un peu la course au moins cher Malte, c'est très différent. C'est, vous avez votre profil et les personnes, elles regardent. Vous avez votre tarif, votre présentation et les personnes choisissent et contactent des personnes qui vont probablement être peut-être en concurrence, mais c'est un peu plus qualitatif. Donc voilà donc, je vous conseille plutôt des plateformes peut-être plus qualitatives euh, qui évitent ce côté-là. Mais voilà. mais voilà, tester, ça reste intéressant. Euh, voilà. Après, dans l'idéal, si vous pouvez trouver vos clients en, en, par, vo par des relations, par votre réseau, etc., ça reste toujours quand même plus simple, mais ça reste une option. Ça reste une option. Euh, option. Envisage. Merci, Joe. De bah, toute façon, je vais ex explorer d'autres pistes aussi. N'hésite pas à ajouter tes idées. Euh, tu parlais de, du carnet d'adresse, évidemment, hein, vraiment, mais prenez littéralement votre smartphone. Moi, quand j'étais en galère euh, il y a quelques années, bah, euh, je prenais vraiment comme ça toute ma liste et je demandais non seulement... Euh, à certaines personnes s'ils cherchaient quelque chose mais s'ils si, euh, connaissaient surtout des entreprises qui cherchaient mon profil et aussi euh, pensez aussi à vos anciens clients d'ailleurs je ouais, Aller à des événements ça peut être très très efficace c'est assez chronophage, ça peut être coûteux certes mais aller à des meet-up etc., etc pour euh, bah, vous vendre directement ou indirectement pour voir comment les autres cherchent à se vendre c'est aussi très précieux euh, si vous faites du marketing par email, bah, si vous avez une liste d'emails, utilisez, euh, utilisez ça. Surtout, ne vous dites pas, ok, j'ai envoyé un email, les gens savent que je fais de l'installation de site web. Non, les gens ne savent pas. Il y en a quelques-uns qui ont ouvert. Il y en a encore moins qui ont cliqué et il y en a encore moins qui ont lu toute votre offre. Donc, peut-être que ça vaut le coup d'insister okay, si vous faites du coaching. Par exemple, j'ai même mis WhatsApp parce que dernièrement, euh, je travaille un peu plus avec WhatsApp parce que c'est pas trop, c'est pas, c'est pas aussi, euh, aussi intimiste que le, que d'écrire des SMS. C'est pas aussi, euh, je trouve pas le mot, mais le, voilà, vous rentrez pas dans l'intimité des gens parce que moi, par exemple, je suis pas fan de recevoir des SMS pro sur mon numéro perso. Mais du coup, ça ressemble aux SMS, c'est une messagerie. Donc. Peut-être que c'est un moyen pour vous d'utiliser WhatsApp pour contacter les gens s'ils utilisent WhatsApp. Euh, et puis, les recommandations, voilà, c'est ce que je vous disais par rapport au carnet d'adresse. Est-ce que toi, tu veux nous partager, euh, maintenant qu'on a fait toute la liste, mets-toi dans la place de quelqu'un qui a des compétences un peu avancées, qui a peut-être fait euh, des offres à 5 euros, 10 euros euh, ou 100 euros. Euh, jo, qu'est-ce que toi, tu ferais d'autre ou euh, sur quoi tu insisterais pour trouver ton premier client à 1000 euros Ouais, en fait, en gros, ouais, c'est un peu en fait, la, la méthode que nous on utilise avec mon, avec mon associé, donc on est, on est deux, hein, sur euh, Client's boost. Euh, c'est une méthode qui s'appelle la presta max. L'idée, donc la petite prestation, donc c'était on parlait d'appart, donc c'est trouver un moyen de répondre à une problématique, à un besoin de quelqu'un. Petite prestation. Après, l'idée de la presta max, c'est de dire maintenant, ok. Euh, J'ai fait ce petit truc, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire comme prestation Et sinon, tu vas multiplier par 10 le prix des prestations. Si je devais multiplier par 10, qu'est-ce que je devrais mettre dedans Donc, ça fait un travail créatif, c'est-à-dire de se dire OK, qu'est-ce que j'ajoute Comment je peux apporter plus de valeur Mais surtout, comment je peux répondre plus aux besoins de la personne Et pour ça, la clé, dont je parlais de vente tout à l'heure, c'est apprendre quelque chose qui est central dans la vente, qui est une compétence relationnelle c'est de savoir, savoir poser des questions, s'intéresser, comprendre le besoin, creuser. Et en fait, qu'on sait faire ça avec, dans la vie de tous les jours, qu'on pose des questions, on pose des questions, ça s'interroge. Il y a une règle qui s'appelle la, la, la, la technique des 5 why, 5 pourquoi. C'est Toyota qui a inventé ça, c'est pour identifier le vrai problème, il faut poser 5 fois la question pourquoi. Euh, tu te dis bonjour, j'aimerais un site internet. Pourquoi Ben parce que euh, comme ça, je trouverai des clients. Euh, mais pourquoi Parce que j'ai besoin de clients pour vivre. Mais pourquoi euh, Pourquoi euh, vivre, genre ben, Parce que euh, ben, j'ai beaucoup d'argent. Mais pourquoi Pourquoi faire ben en fait, si j'ai beaucoup d'argent, ben j'aurais plus de temps pour ma famille. Euh, mais pourquoi, pourquoi avoir plus de temps de famille Parce que c'est plus important pour moi. On est arrivé, au, on est arrivé à, en cinq, euh, pourquoi On est arrivé au truc le plus important. C'est un exemple très simple qui est applicable vraiment à tout. Et moi, plus je fais de coaching, plus je fais de, de la genre, je vente aussi pour euh, du coaching, ben c'est souvent poser des questions, s'intéresser, comprendre. Et en fait, quand on fait ça, on apporte déjà énormément de valeur à la personne parce qu'en faisant ça, des fois, en juste en posant pourquoi, les personnes les réalisent. Ah, c'est vrai, je n'ai pas pensé. Ah oui, il faudrait que je réfléchisse à ça. En fait, on apporte déjà de la valeur. Et ça, vous êtes déjà dans une posture de coach consultant, vous faites ça. Donc voilà. Donc, travaillez là-dessus. Même dans votre, toutes vos relations de votre vie, apprenez à, si vous ne faites pas encore, à poser des questions, vous intéressez à, toujours… Euh, moi, j'appelle ça la technique du rebond. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, creusez. Ah mais moi, j'aime trop l'électro. Ah ouais, mais euh, dis-moi ça en plus. Pourquoi aimes, tu aimes et, et, et plus vous avez cette habitude de creuser, avec le rebond, en fait, c'est une technique pour. Dans une, imaginez, vous rencontrez quelqu'un euh, quelque part vous ne connaissez pas. Cette manière de, une de que la conversation ne se termine jamais, parce que des fois, on a peur du blanc, je n'ai plus rien à dire. Mais si vous dites toujours, hey, j'ai envie d'en savoir plus sur ce que tu m'as dit, sur ta passion, etc., ben, vous, continuez, vous continuez, vous creusez, vous arrivez à ce qui devient très important pour la personne. Ce qui, voilà. Dans tous les domaines, c'est quelque chose qui, qui marche, en fait. Et euh, donc, je vous encourage vraiment à faire ça. Vous commencez par la petite prestation, et si vous creusez, on comprend le besoin, vous finirez par identifier, OK, là, il y a un besoin, je peux faire une plus grosse prestation qui répond plus à ces besoins. Et, et nous, on parle de surpasser des attentes du client. Il n'a pas forcément imaginé qu'on peut aller aussi loin de dire on pourrait faire ça, ça, ça, ça en plus. Euh, L'exemple typique sur un site internet, c'est bah, en fait, vous voulez un site et moi ce que je vous propose en plus, c'est bah, réfléchir à une stratégie marketing. On va essayer de trouver une stratégie pour vous ramener du trafic sur votre site. Ok, on a une stratégie aussi euh, de, de votre visibilité en ligne, euh, community management. Euh, pour acheter plein de trucs, d'un coup, vous passez d'une prestation à 1000 euros à 10 000 euros. Et ça, c'est clairement un truc qu'on fait. Moi, j'ai des clients en cours. J'ai deux clients en cours qui était une prestation, à une valeur, et on a fait l'exercice, ils ont fait x10 et ils ont réussi à le vendre. Premier exemple, c'est une graphiste qui fait du paper design, donc du, du, avec du papier, elle fait des super belles vitrines pour les magasins luxe. Elle était à 1500 euros pour sa prestation, elle voulait vendre. On a challengé en disant, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus Et là, elle a vendu une prestation à 18 000 wow. euros. Pareil pour une consultante en stratégie, elle était en mode, je fais du petit coaching à qu'est euros. J'ai challengé, qu -ce que tu, qu -ce, de quoi a besoin le, le client Elle a dit, il ah, faudrait trois jours de, de workshop et ça, ça vaut 15 000 euros. Je dis, ok, vas-y ». Et elle a vendu ça et elle a vendu. Voilà, voilà. C'est un exemple de comment en fait euh, comment, comment multiplier par 10 la, le prix de la prestation. Ce n'est pas simple. hein. C'est pas simple euh, et quand on est dans le coaching, ça aide, mais euh, c'est possible. Génial. Waouh. Merci, euh, Joe. Euh, pareil, tu as des waouh en commentaire. Bah, justement, je parlais en plus de multiplier par 10 le prix de sa prestation. Euh, pour la partie créative, je avais pas pensé. C'est top. Et puis aussi, bah, tout simplement pour, pour vivre de votre activité à un moment donné. Euh, moi, la première fois que j'ai entendu ça, de multiplier par 10, je me suis dit, ben bah, non, c'est bidon, c'est des Américains. Euh, voilà, j'ai entendu un Américain me dire ça. Et en fait, c'est vrai parce que, en fait, quand on dit multiplier par 10, ce n'est pas la même chose en 10 fois plus cher, certainement pas. Et souvent, c'est plus long. Moi, par exemple, maintenant, commencé, je commence à vendre du mentorat sur l'année. Bah ça, clairement, je ne peux pas vendre ça au, au même prix que mon, mon coaching euh, d'une heure. Et du coup, bah, j'ai fait du x 10, x 15, x 20. Et non seulement c'est utile pour vous parce que vous pouvez gagner plus mais parce que ça vous met dans une perspective plus entrepreneuriale. ok vous êtes un entrepreneur maintenant vous vous êtes là pour gagner de l'argent aussi pas juste pour euh, gagner quelques miettes et aussi pour votre client ça rassure parce que même si elle prend pas votre prestation à 18000 euros elle se dit ok c'est suffisamment une personne professionnelle un expert qui vend un truc à 18000 euros donc c'est vraiment quelqu'un d'important, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'elle fait et du coup, en plus, finalement, bah, sa prestation à 5000 000 euros, ce n'est pas cher en fait. Donc voilà, pensez comme ça et sortez de votre zone du conf de, de confort et maintenant qu'on vous a présenté tout ça, encore une fois, tout ça, ça ne marchera que si vous passez à l'action. Si c'est que de la théorie, ça ne servira à rien. Moi, j'aime beaucoup euh, l'accompagnement que tu offres du coup, euh, euh, Joe, en disant voilà que tu te donnes des défis et c'est vraiment quand même ça. Et donc, si vous voulez vraiment aller plus loin, soyez accompagné. Formez-vous si vous n'arrivez pas à trouver la force en vous-même pour passer à l'action. Ou si vous y arrivez, bah, faites-vous accompagner parce que peut-être que vous n'allez pas dans la bonne direction. En tout cas, encore une fois, c'est toujours la même chose. L'action est primordiale. On va euh, s'arrêter pour cette présentation et euh, Jonathan va rester encore un peu pour répondre à quelques questions. Merci euh, pour ta présence et j'aimerais juste vous présenter deux choses si vous voulez autant travailler avec moi qu'avec Jonathan quoi et ou moi parce que justement, vous savez que vous êtes limité. Euh, moi, je propose la famille Solopreneur. Hein, donc, je vous mets le lien. Euh, je vous laisse découvrir. Pour beaucoup, vous savez ce que c'est. Pour certains, euh, vous faites déjà partie de cette famille solopreneur. Donc, euh, je vous mets le lien. Et voilà, c'est une offre par abonnement où vous pouvez euh, vous inscrire à tout moment et accéder à un pack de formation offert euh, qui va vous aider. J'ai comme objectif de vous aider à atteindre les 5 000 euros par mois. Il y a une communauté comme vous pouvez le voir. Euh, il y a du contenu. Il y a le replay des webinaires. Il y a la possibilité chaque semaine de poser vos questions. Vous avez chaque mois une lettre solopreneur là avec du contenu exclusif. J'ai même mis des, des QR codes maintenant. Euh, je me suis dit ça ne marche pas et finalement, je vais quand même tester. On va voir. Et euh, voilà. Bref, il y a tout plein de choses. Il y a du coaching en groupe pour vous mettre dans un état d'esprit d'entrepreneur et pour que vous, vous sentiez entouré, qu'il y a une communauté, que vous n'êtes pas seul dans votre business, mais qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Il y a… Un coach, un mentor, un master pour vous aider, mais il y a aussi une communauté qui est là. Vous pouvez vous inscrire à tout moment, vous désabonner à tout moment. Il y a une garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Voilà. Euh, en tout cas, si vous êtes intéressé par rejoindre cette famille Solopreneur, je vous mets le lien dans le chat. Mais, mais, mais surtout aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est plus actuel euh, parce que parce que Jonathan lance le freelance boot. Camp. Donc, je vous mets le lien là dans le chat, cliquez dessus et vous pourrez vous préinscrire. Et euh, bah, Jonathan, je te laisse présenter ce qu'est le Freelance Bootcamp. Ok. Alors, le Freelance Bootcamp, c'est un événement que, que j'organise régulièrement avec mon, mon associé donc Uriel. Euh, donc, c'est la quatrième édition. Euh, voilà. Donc, en gros, c'est une formation en ligne gratuite. Euh, le but, c'est vraiment… Euh, en fait, c'est un coup de boost. Moi, je dis c'est un coup de boost. Voilà, c'est un peu le, la marque de fabrique de Freelance Bootcamp. Dans votre activité indépendante, ou si vous n'êtes pas encore lancé, ça peut très bien être euh, un boost pour démarrer. Euh, donc voilà, donc, euh, voilà on l'a fait à plusieurs reprises. Et cette édition, elle est particulière parce que là, un peu comme l'a fait Lingen en, en janvier, j'ai invité d'autres personnes, d'autres experts. Euh, donc on est six au tout à, être, à intervenir pendant une semaine, donc une personne par jour. Et le dernier jour, c'est un live. Euh, avec Uren et moi, donc on fait un live euh, qu'on voilà, un, un qu qu fait régulièrement qui est très apprécié et euh, voilà, donc l'objectif c'est vraiment euh, de, voilà, de vraiment donner plein d'éléments qui sont des éléments centraux c'est vraiment, je parlais de vente, donc, trouver des clients trouver des partenaires définir ses tarifs, mais surtout après réussir à facturer des tarifs plus élevés euh, souvent c'est ce qu'il faut faire pour avoir une activité qui soit viable, rentable et vraiment être serein de son activité euh, donc voilà un peu c'est du 17 au 21 juin et euh, voilà, il a, ouais, voilà, il y a aussi un groupe Facebook pour tous les participants voilà, avec, euh, avec plein de conseils déjà avant l'événement. Et voilà, voilà, en gros. Et, je... et puis, puis j'ai l'honneur de faire partie de ce, de ce bootcamp où ah euh, oui, bah, ouais. je, vais vous, je vais vous parler de, de, de marque personnelle. Je vais vous donner des conseils justement à partir de mon expérience pour travailler euh, bah, votre visibilité, votre présence en ligne. Si par exemple, vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Il y a une stratégie euh, qui a fait que vous êtes passé par tous ces trucs-là et que vous êtes aujourd'hui au webinaire. Et bah, c'est le genre de choses que je vous enseignerai. Du coup, bah, inscrivez-vous. C'est totalement gratuit. Euh, cette présentation sera exclusive euh, euh, au, euh, au Freelance Bootcamp. Donc, euh, bah, inscrivez-vous parce que vous allez recevoir une semaine de contenu pour vous aider à développer votre business. Je suis très très contente d'être en partenariat et d'être invité. À, à, cette, à cet événement. Si vous avez des questions sur la famille sur le preneur ou le freelance bootcamp, c'est le moment de les poser. Euh, si vous avez d'autres questions, on va rester encore 5-10 minutes aussi pour vous répondre. Et sinon, bah, je vous dis au revoir. Euh, merci d'avoir été là. Anna, Armel, Cédric, Françoise, Eric. Ah, de, de mix, de... Ada, ouais. Denis, Jonathan, Maya, Myriam, Thomas, Cécile, Cécile. Il y a deux Cécile. Voilà. Je vous dis au revoir au cas où vous devez partir tout de suite. Et puis pour les personnes qui veulent rester et qui ont des questions sur le freelance, sur la famille surpreneur ou le freelance bootcamp, voilà, on est là encore pour 10 minutes. Merci vraiment à tous d'avoir été là et surtout merci à toi, Jonathan, d'avoir pris de ton temps pour être là avec nous. Euh, donc on reste disponible pour les questions. Alors, euh, Denis est, est pas libre pour la période de juin. Alors, donc, c'est 100% en ligne. Est-ce qu'il y aura des replays il y a des replays, là, j'étais je, je parti sur le fait de les rendre accessibles pendant 48 heures, mais à voir, C'est bon, je peux toujours me contacter, on, on verra, peut-être que je le rendrai accessible par la suite, peut-être en ligne, euh, voilà. Mais, bon, probablement même, mais euh, voilà, c'est un peu ça l'idée. Après, il y a pas mal de contenu euh, qui sera tout de suite accessible, qui est déjà en ligne, donc euh, dans tous les cas, il euh, y, y, y, y a du contenu. Voilà, donc inscris-toi Denis et puis tu verras ok euh, voilà il y aura, y aura des replays mais c'est sûr que euh, euh, bah voilà moi je vais essayer de me rendre disponible d'une manière ou d'une autre pendant cette semaine exclusivement. Et puis, il y a aussi une effervescence à participer à un événement en live comme ça avec d'autres personnes. Donc, vraiment pour précision, hein, c'est évident pour nous, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. C'est un événement en ligne. Mixte dit, je répète ma question, Joe, il est où le lien sur ton site pour avoir accès à tes formations payantes Pas facile à trouver. Ouais, c'est parce que Joe, il n'a pas besoin. Il a trop de clients. Vas-y, balance ton lien, Joe. Non, en fait, euh, en gros, actuellement, bah, en fait, c'est un, une page qui, qui va sortir euh, prochainement. J'avais un problème de serveur et du coup, fait longtemps que mon site n'avait pas pu être mis à jour. Mais en gros, euh, actuellement, la seule manière, c'est effectivement de me contacter euh, directement. Donc, euh, je peux même mettre mon mail. Hein, si vous là. Ouais, vas-y, s'il te Et Là, ouais. euh, on peut échanger. Euh, donc, voilà, mais il y a une page qui va sortir, qui présente les offres. Euh, mais en gros, il y, a, il y a plusieurs offres. Il y a, il y a une, une toute petite formation qui coûte... Euh, 67 euros je crois. Formation en ligne. Après, il y a des formations qui sont plutôt à 200 euros. Formation vidéo, une qui est plutôt à 1000 euros. Et après, il y a tout ce qui est coaching, accompagnement personnalisé sur mesure. Et ça, ça faut faire un entretien. Etc. Donc, euh, euh, donc voilà. mais tu, tu peux me poser des questions par, par email, je te, je te donnerai les informations. Euh, voilà. Après, je te conseille aussi de t'inscrire à la newsletter parce qu'après, là, tu auras aussi plus d'informations. pas mal euh, d'informations qui sont exclusives actuellement à ceux qui sont inscrits à la newsletter. Ok. Donc, euh, est-ce que si on s'inscrit au, au Freelance Bootcamp, on est automatiquement inscrit à la newsletter Oui, c'est ça, ça. Voilà. Donc, euh, voilà. Un seul lien et puis en t'inscrivant, tu auras aussi le lien de Jonathan. Tu pourras répondre à ses emails. Donc, euh, voilà. Tout le monde, allez-y. Si vous êtes intéressé par le Freelance, il n'y a pas de raison de ne pas s'inscrire.